Oui, alors le, le centre de traitement des brûlés est le, le seul centre de, de prise en charge des patients brûlés au nord de Paris. Donc on s'est retrouvé euh, au cours des années euh, avec euh, un afflux de patients qui avaient besoin d'une prise en charge spécifique euh, des, des brûlures. Et puis bien plus que ça, en fait, le patient brûlé, c'est une prise en charge multidisciplinaire de tous les jours. Notre activité euh, sur euh, 5 à 6 ans, ces derniers temps, n'a fait qu'augmenter de façon linéaire. On est à plus de 75% d'activité ambulatoire euh, depuis depuis 2015 à peu près. Euh, ce qui fait qu'il a bien fallu, à effectif constant, un nombre de lits constants, trouver des solutions logistiques, organisationnelles, pour pouvoir euh, admettre et prendre en soin euh, tous les patients qui avaient besoin d'une prise en charge. Donc progressivement, on a euh, rajouté une salle de soins externe à la salle de soins externe existante. Ça fait euh, 5000 euh, pansements infirmiers par an. Euh, on a euh, abattu les murs d'une utilité, utilité ménagère pour euh, la transformer en un salon d'accueil ambulatoire qui a permis d'augmenter le cycle de rotation dans les lits ambulatoires. C'est que d'un seul patient ambulatoire par lit et par jour, dans chaque lit, on a pu doubler. Ce qui nous a conduit donc euh, à nécessiter donc, cette, cette réorganisation de, de l'ambulatoire, à glisser parfois aussi des patients d'ambulatoire dans des lits d'unité de surveillance continue parce qu'on n'avait pas assez de lits d'ambulatoire pour pouvoir prendre en charge toute l'activité qui était souhaitée. Euh, et puis aussi à créer par exemple un poste d'infirmière en pratique avancée qui euh, par euh, sa formation complémentaire va pouvoir jouer le rôle de supervision en soins externes les, les 5000 soins externes qui ont lieu par an euh, ils ne peuvent pas être tous vus par un médecin, même si on connaît nos patients par cœur et qu'on les voit régulièrement il euh, y a un moment où euh, ils, ils fonctionnent de façon quasiment autonome avec les infirmiers qui ont un regard expert en fait mais on, on mesure, quand on on va vraiment rechercher le, le, les différentes étapes de, de notre agrandissement à, à coquille constante. On a, on a développé tout ce qu'on pouvait à l'intérieur d'une coquille qui est les, les murs extérieurs du centre de traitement des brûlés.